Ben, j'ai une, une surdité euh, bilatérale euh, sévère, donc euh, ben, à l'origine c'est une surdité évolutive que j'ai depuis tout petit. Euh, Je n'étais pas spécialement gêné euh, à l'école, l'école primaire, au collège, mais comme ça a évolué euh, toujours dans le mauvais sens, ben, ça est devenu un peu plus compliqué au lycée, euh, à la fac, et encore pire euh, après au début de ma vie professionnelle. Après, malgré ça, j'ai euh, toujours cherché à les cacher. Bon, par exemple, euh, j'ai une anecdote euh, au milieu professionnel. Euh, J'étais à une réunion où il y avait une vingtaine de participants et mon supérieur hiérarchique me demande de euh, prendre des notes pour faire un compte-rendu. Le problème, c'est que j'ai saisi à peine la moitié de ce qui se disait à la réunion. Donc, comment ai je pu faire pour m'en sortir J'ai profité le lendemain, mon supérieur hiérarchique avait lui aussi pris des notes. Le lendemain, il n'était pas dans son bureau. J'ai piqué son bloc-notes, j'ai fait des photocopies, et à partir de ces notes photocopiées, j'ai pu faire mon compte-rendu. Donc j'étais vraiment dans une, dans une logique de, de déni, avec une surdité, qui, une, une audition qui, elle, continuait à, à baisser. Et à, à un moment donné, ça n'a plus été possible. Et euh, à l'âge de 36 ans, euh, comme, euh, je me suis fait appareiller pour la première fois alors que ça aurait dû être fait déjà depuis une, une dizaine d'années. Euh, L'arrivée en plus de la, la crise sanitaire avec euh, la distanciation sociale, les, les port du masque, plus le télétravail avec euh, des réunions en visio euh, quand c'est possible. Bien souvent ce sont plutôt des, des réunions téléphoniques à plusieurs mais sans, sans l'image. Rendre euh, ma vie euh, Vraiment compliqué aujourd'hui pour pouvoir suivre les échanges et travailler sereinement. Depuis quelques années, effectivement, je me disais que c'était, et même avant, même avant le Covid, c'était important de, de penser à, à aménager mon poste, à, à franchir le, le pas. Et je ne me voyais pas forcément euh, dans, dans l'environnement dans lequel j'étais, de demander cette adaptation de poste. J'ai eu envie de, de repartir un peu à zéro. Donc je suis rentré dans une démarche de mobilité professionnelle sur un poste similaire que je maîtrise bien pour, pour ne pas me retrouver en difficulté. Et euh, j'ai été recruté donc dans le service des marchés publics, service de la commande publique au département d'Île-et-Vilaine. Et, et j'ai annoncé dès le, le recrutement que j'avais un handicap auditif et que j'avais donc besoin d'une adaptation de poste. Donc c'est parti de là, à la fois moi d'avoir pris conscience qu'il existait des outils pour améliorer mon confort en termes de, de communication, notamment par le, dans le milieu associatif, et que, et que je ne souhaitais pas euh, continuer à. La, comment, toutes les petites stratégies qu'on met en place pour continuer à communiquer sont ex, extrêmement fatigantes. Et donc j'avais vraiment besoin d'accepter mon handicap, de plus chercher à le cacher et de mettre en place les outils nécessaires pour pouvoir mieux communiquer. Alors l'adaptation des situations de travail d'Emmanuel, ça a commencé par une première étape dont l'objectif c'était d'identifier toutes les situations pour lesquelles il était en difficulté et de mener une batterie de tests pour identifier quels étaient les, les équipements les mieux adaptés à ses besoins. La deuxième étape c'était de former Emmanuel à l'utilisation de ses équipements pour qu'il soit vraiment le plus autonome possible et qu'il puisse avoir les meilleurs paramétrages possibles pour toutes les situations qui posent problème au quotidien. La troisième étape, c'était de passer du temps avec Emmanuel et ses collègues, euh, tout d'abord en faisant euh, comprendre aux collègues euh, les difficultés qui sont liées à la malentendance et euh, ensuite de prendre le temps euh, d'étudier l'ensemble des situations qui sont problématiques pour que l'on puisse créer des procédures avec l'implication de chacun, pour créer des conditions inclusives de communication, pour qu'Emmanuel soit vraiment à égalité de chance dans son équipe. Les mises en situation ont été assez, euh, assez frappantes, en fait, euh, de pouvoir, ne serait-ce que quelques secondes, se mettre à la place euh, d'une personne qui a une déficience auditive. Il euh, n'y ben a pas... Il n'y a pas d'autre moyen euh, que de se rendre vraiment compte de la réalité, de leur quotidien. Et d'avoir fait ça en équipe, euh, tous ensemble, euh, avec Emmanuel, euh, c'était vraiment, euh, je crois que ça a été une expérience assez, euh, assez forte. Euh, même si on était euh, vraiment dans l'idée de, de toute façon, bien au-delà de ça, euh, de l'aider et de, de faire tout ce qu'il faut. Euh, de commencer comme ça, euh, c'était assez, euh, ouais, c'était assez fort. Et, euh, et, et la suite, bah forcément, c'est euh, « quelle solution euh, Et de savoir qu'il y en a, ça suppose bah, un peu d'organisation. Euh, mais là aussi, d'être tous ensemble, d'entendre la même chose euh, et se dire bah, « On va y arriver, il n'y a, a pas de raison. » Moi, je dirais, quand je regarde l'histoire de ma de ma surdité, mon, mon grand regret, euh, ça a été de ne pas le dire suffisamment vite. Ça a été de le cacher. Et euh, après, quand j'ai passé une première étape avec euh, l'appareillage, euh, bah, j'étais très satisfait. Et malgré tout, j'ai continué. Il y avait de vrais vrai gains. J'ai continué aussi à le cacher. Après, ça ne suffisait plus. Et là, j'ai besoin aujourd'hui d'équipement que je ne peux plus cacher. Je suis obligé de prévenir mes interlocuteurs que je suis malentendant pour pouvoir communiquer le plus sereinement efficacement possible. Donc, en fait, j'attends cette adaptation. C'est d'abord un travail sur soi, au-delà de l'intervention d'un d'une tierce personne. Et, et donc, je, je dirais que finalement, c'est il ne bah, faut pas perdre de temps parce que tout le Toutes les années où la communication a été difficile sont des années un peu perdues quelque part.